Salut, je suis Nix, et vous regardez le récap du mois de janvier. On ne fait jamais de promesses cyniques, déclaration de Leonidas Vesperini. Le président de Mythic Games revenait la semaine dernière avec d'autres invités sur les coulisses du financement participatif et sur les critiques qu'on lui fait régulièrement. On écoutera quelques-unes de ses déclarations. Dans les secrets de campagne, on va tout d'abord parler de la résurrection surprise de la licence Burning Suns avec Rogue Angels. Un jeu qui fait déjà parler de lui sur les réseaux sociaux, pas forcément pour les bonnes raisons on jettera aussi un œil à Solar 175, que j'ai eu l'occasion d'essayer avec ses auteurs. Dans la rubrique réception, un mois assez calme avec un seul colis déposé sur le pas de ma porte. On évoquera donc l'extension de Canvas et les nouveautés qu'elle apporte. Enfin, où en est Malia Après plusieurs mois de teasing intensif, le jeu très attendu de 4 univers repris par la boîte de jeu s'est fait plus silencieux ces dernières semaines. Je serai en fin d'émission en communication avec Benoît Bagnier, président de la boîte de jeux, qui nous dira où il en est. Je vous le disais en début de sommaire, j'ai eu l'occasion ce mois-ci de recevoir plusieurs grands noms du marketing ludique, dont Leonidas Vesperini, qui est revenu sur l'organisation et la communication autour d'un projet participatif. L'occasion pour lui de tordre le cou aux rumeurs qui voudraient qu'il survende ses projets. On écoute le président de Mythic Games. Donc après, pour ce qui est des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 Bah, je pense que déjà c'est c'est pas une mauvaise chose. On peut pas dire même si euh, que c'est une mauvaise chose de, de communiquer avec son public toutes les semaines. On peut pas le reprocher. Bien. On va pas dire bah, c'est pas bien. bien parce que euh, j'ose pas y aller parce que il a que des gens sympas qui vont. Donc euh, je... bon, donc on peut pas déjà critiquer ça. Après, euh, je enfin je je je crois pas qu'on soit. Euh,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 Des déclarations à retrouver dans le podcast autour du jeu de ce mois-ci, en compagnie de Magali Moreno de l'agence de communication BAM et de Guillaume Pouaise, directeur marketing francophone chez Lucky Duck. Coulisses de campagne maintenant, j'aurais pu vous parler ce mois-ci de Yucatan, la nouvelle campagne Matago qui cartonne, ou bien de Riozen, le nouveau projet de Tabula Games, mais mon mois de janvier a été placé sous le signe des étoiles, avec l'annonce retardée mais néanmoins surprenante de Rogue Angels, le nouveau projet de Sun Tzu Games, projet qui soulève quelques problèmes récurrents chez l'éditeur. C'est ce 1er février que commencera officiellement la campagne, une campagne maintes fois repoussée à cause du Covid et dont la couverture médiatique est pour le moment assez limitée. Rogue Angels se veut être un nouvel épisode dans la saga Burning Suns. Le 4X d'Emile Larsen, péniblement financé au deuxième essai en 2013, malgré un univers assez générique et une page de campagne pour le moins rétro. La licence Burning Suns semble avoir du mal à exister, avec deux échecs essuyés sur trois campagnes, et son retour sur le devant de la scène six ans après pose clairement question. Avant tout, passons rapidement sur ce qu'est Rogue Angels, se revendiquant de l'esprit de la série vidéoludique Mass Effect, le titre pourrait se résumer à un gloomhaven dans l'espace, réduit à son minimum pour le rendre plus accessible, un livre d'histoire, un plateau modulable, des personnages asymétriques qui tirent sur des trucs. Tout dans Rogue Angels renvoie à ce concept, ce qui n'est pas une honte en soi. De l'utilisation d'un deck de cartes action asymétrique à l'organisation du plateau et la gestion de l'IA, le titre évoque plus la création d'Isaac Childress que les jeux vidéo de Bioware. Le titre va dynamiser le concept et le rapprocher de l'univers vidéoludique dont il se réclame avec quelques bonnes idées comme le système de cooldown. Quand vous jouez une carte pour faire une action, plutôt que de la mettre dans la défausse, elle ira se placer dans une zone de rafraîchissement, une sorte de file d'attente, pour être de nouveau disponible après un certain nombre de tours. Cependant, il y a quelque chose qui n'a pas pu vous échapper depuis le début de la vidéo, en tout cas c'est surtout de cela dont on parle depuis quelques semaines, à savoir l'habillage graphique assez générique, parfois kitsch, souvent épuré, du titre de Sun Tzu. Le sujet, à savoir la beauté d'un jeu, est trop subjectif pour que j'y consacre une vidéo entière, cependant cette campagne soulève plusieurs interrogations. Un jeu de société est-il une œuvre d'art, et doit-il donc être inspirant visuellement, pas seulement réussi mécaniquement À cette question, beaucoup de joueurs d'Eurogames ou de Wargames vous répondront non. Mais un jeu narratif teinté d'améritrash, dont les concepts ne sont que rarement originaux, doit-il pour exister se parer d'autre chose que de visuels et d'un univers générique Le résultat de cette campagne nous le dira, même s'il semble que les échecs passés de la licence, ainsi que les retours négatifs sur la qualité globale de Burning Suns, tentent à suggérer que l'acharnement de l'éditeur est quelque peu aveugle. À noter que les citations affichées sont tirées du forum Quod.com. Il est temps maintenant de passer à ma deuxième coulisse et cette fois c'est un coup de cœur, nous allons parler de Solar 175, le deuxième projet de Cogito Ergo Meeple. Après Philosophia et sa suite Floating Worlds, financée en 2020, la petite équipe de Cogito Ergo Meeple nous revient avec un thème et des mécaniques clairement différentes, on va parler une fois n'est pas coutume de conquête spatiale. Dans Solar 175, vous incarnez le chef d'une corporation, qui va essayer de devenir le plus puissant possible, non seulement grâce à ses talents d'entrepreneur, mais aussi en tirant des ficelles politiques. Solar 175 est à cheval entre le contrôle de zone, l'engine building et le backbuilder, en cela il me fait penser à Résurgence dont j'avais dit beaucoup de bien l'année dernière, cependant le titre est sensiblement plus complexe et ajoute un aspect legacy à l'ensemble jetons rapidement un œil au concept de ce solar 175 alors vous le voyez le décor peut paraître un petit peu austère et c'est ce qui m'avait refroidi au début là on est sur une partie en cours, une partie que j'ai faite avec d'autres reviewers euh, là nous avons la galaxie, dans cette galaxie nous avons chacun un vaisseau pour commencer qui est ici et nous allons devoir marquer le plus de points possible il y a énormément de conditions de victoire ce qui c'est ce qui fait que le jeu est un petit peu peut-être difficile à aborder euh, on va avoir la victoire financière juste en récupérant des crédits la victoire euh, industrielle en minant, et puis on a les les, les grands euh, les grandes voies de, de progression qui sont le militaire, la mégastructure, qui est en fait le, la grande base qui est tout près de la Terre, qui se trouve ici et qu'on va pouvoir améliorer. On a les, la présence, les, les avant-postes qu'on va pouvoir poser, et les bases qu'on va construire un petit peu partout. Ici, on a notre plateau voir. Alors, ça va fonctionner vraiment comme résurgence, que peut-être vous avez vu passer. En tout cas, c'est du backbuilding. C'est-à-dire que j'ai mon sac qui est ici, qui contient un certain nombre de jetons, qui représentent mes différents employés. Je vais en tirer autant que mon plateau le permet. Ici, ce serait par exemple 5. C'est lié au nombre d'avant-postes aussi qu'on qu va poser. Donc, j'aurai ici un travailleur, par exemple. Ici, un lobbyiste. Encore un travailleur, un ingénieur, jeton gris. Si ce symbole est différent, c'est juste pour signifier que c'est le, le jeton de base de mon camp, de ce camp-là, de cette industrie-là. Et alors bon, on n'aura pas de, de pilote, mais on a aussi les pilotes. Et avec ça, on va effectuer toute une série d'actions qui se trouvent sur le plateau, afin donc de marquer le plus de points possible. La majorité de ces actions, finalement, ça va simplement être d'aller chercher plus de tokens à mettre dans le sac, c'est-à-dire que ces cinq actions-là... Ici, comme ça, euh, vont correspondre donc à ici chercher un ingénieur, ici chercher une IA, qu'une sorte de joker en fait, un token qui peut aller partout. Ici chercher un pilote, un ouvrier, un lobbyiste. Donc pendant mon tour, je vais affecter, euh, disons, alors ici je ne peux pas, euh, ici je vais placer un travailleur, je vais placer un ingénieur, un lobbyiste. Et alors, bon, bien sûr, pendant mon tour, je place tous les jetons, tout ce que je veux et ensuite chacun à son tour on va effectuer une action de celle qu'on a placée sur le plateau donc il n'y a pas trop d'attente finalement puisque même si on met tous ces, tous ces tokens tout de suite on ne fait qu'une action, ensuite l'adversaire, ensuite bah, ça tourne autour de la table et ça revient à vous ça permet aussi à tout le monde de s'adapter aux décisions des uns et des autres donc j'irai chercher par exemple ici mon token pilote on voit qu'à chaque fois qu'on va chercher un token on a un petit bonus, une action supplémentaire et ce token là ira en ville et la ville finalement c'est tout ce qu'on mettra dans le sac quand le sac sera vide la dernière action possible sur cette section du plateau c'est l'IPTC, en fait ça va permettre d'aller visiter un certain nombre de bâtiments qui vont soit nous rapporter de l'argent, ici la banque, soit permettre d'acheter des ressources minières, puisqu'on peut aller les chercher sur le plateau mais c'est assez coûteux en temps finalement, ça prend beaucoup de temps, ici on peut en acheter plus facilement, ou de construire des bases, donc là les bases on peut les construire qu'en passant par l'IPTC et en payant le coût qui est inscrit sous chaque, sous chaque case. Le coût de, de construction de la base est ici. Donc par exemple, on sera à deux crédits et une ressource minière si je voulais poser une base sur Callisto. On a ensuite trois actions qui ici vont demander de perdre un token. Donc ce token-là, il ne reviendra pas en ville puis dans le sac. Celui que vous passez ici, il va complètement sortir. On va voir le vote. Le vote, c'est excessivement important puisque quand vous votez, alors évidemment là, c'est difficile à montrer sur TTS, mais en fait, vous aurez plein de petites tuiles comme ça qui seront vierges et vous choisirez un, un, un parti pour lequel voter. Vous mettrez ça dans l'urne. Et à la fin de la partie, le parti qui aura gagné l'élection changera les conditions de victoire, c'est-à-dire doublera les points sur une certaine section, donc militaire, la superstructure ou bien les bases. Donc ça va être important peut-être dès le début de la partie d'essayer de se tracer un objectif en votant massivement pour un des partis et puis éventuellement s'adapter si on prend du retard sur, sur un objectif. Par exemple, si l'adversaire a construit énormément de bases et que vous ne suivez pas, il faut essayer de contrebalancer le vote sinon vous êtes certain de vous faire écraser. La deuxième possibilité ça va être de fonder euh, la superstructure. Donc là, vous défaussez un ingénieur, vous améliorez finalement euh, bah, cette superstructure, et ça vous permet de récupérer un token comme ça, hein, un token de, de superstructure, euh, qui rapportera un certain nombre de points à la fin de la partie, selon un autre paramètre qu'on verra après. Et aussi par rapport au vote, évidemment, puisqu'on voit que euh, si vous votez ici... Pour les, les fédéralistes, euh, les points de superstructure vaudront double. La dernière action possible, c'est de faire du, du, de la conscription, du recrutement. Donc là, vous utilisez un des tokens de votre choix ici, que vous allez placer directement alors je vous prends par exemple un travailleur et vous le posez directement sur la superstructure. Et là, c'est intéressant parce que non seulement vous récupérez un token militaire, puisque vous participez à l'effort de guerre, et donc ce token militaire vaudra des points à la fin de la partie mais aussi en posant ces tokens sur la superstructure, vous changez le scoring de fin de partie. C'est-à-dire que pour chaque token de type euh, pilote qui sera posé sur la superstructure, les bases voudront plus de points. Pour chaque travailleur, tous les avant-postes, donc les petits cercles comme ça, voudront plus de points. Et pour chaque IA, euh, les, les, les jetons superstructure rapporteront plus de points. Donc vous avez énormément, énormément de façons de faire changer le scoring final, même si... Là, ça paraît vaste comme ça à expliquer en deux minutes, c'est un petit peu compliqué. Mais si vous voulez, euh, toutes les parties ne se ressembleront pas et les objectifs vont changer au fil de la partie. Euh, il faudra faire des choix difficiles tout le temps, même sur le fait euh, on va être tenté en début de partie d'aller recruter des, des tokens uniquement pour l'action supplémentaire qu'ils permettent, pour faire deux actions d'affilée. Euh, mais vouloir trop faire la même action tout le temps... Entraîne un surplus d'un certain nombre de tokens, et finalement vous piochez toujours la même chose, et vous ne pouvez plus rien faire, puisque vous n'avez par exemple que des travailleurs. Donc il y a beaucoup beaucoup de choix, c'est pas très compliqué à comprendre, c'est un petit peu long à expliquer, j'en conviens. Je n'irai donc pas plus loin pour pas vous embrouiller, vous avez au moins un concept des possibilités du jeu. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en plus de ça, un, un côté campagne, legacy non destructif. C'est-à-dire que vous aurez un, un livret de scénarios, ou des, des scénarios que vous allez dérouler au fil du temps, qui auront une fin, mais même quand cette campagne sera terminée, cette campagne narrative, le jeu continuera d'évoluer à la fin de chaque partie selon ce qui s'est passé et par exemple selon le parti qui est au pouvoir il y aura un suivi de qui est au pouvoir un petit peu comme dans hausse, ça va avoir une influence sur le déroulement de la partie et sur les prochaines parties toutes ces tuiles ici elles peuvent se retourner alors, je n'ai pas, on ne m'a pas révélé, et je vais d'ailleurs pas trop vous montrer pour pas vous spoiler, on ne m'a pas trop révélé ce que voulait dire le verso, qui a l'air beaucoup plus riche. En tout cas, des secteurs où j'imagine il y aura des bases, ou en tout cas un effort industriel, vont être retournés pour les parties suivantes, et donc vont vous permettre de faire plus de choses. De la même manière, on a deux secteurs ici, un premier secteur encadré en bleu ciel, et puis le deuxième à l'extérieur. Et en fait, vous avez plus de cartes, donc ça va s'agrandir. Vous aurez de plus en plus de secteurs, vous irez de plus en plus loin dans la galaxie. Euh, bon, léger spoiler alerte il sera possible après de recruter plusieurs vaisseaux, des vaisseaux différents, et de récupérer de nouveaux types de tokens aussi, je vous en dis pas plus, mais euh, c'est vraiment un jeu qui va se développer, et qui va ajouter des règles, mais je pense assez progressivement, parce que c'est assez lourd comme ça au départ, et donc euh, l'idée c'est déjà de, de se faire la main à ça, et puis que le jeu vive un petit peu sa vie, les auteurs m'ont dit que de toute façon, il était littéralement, enfin virtuellement impossible euh, de tout débloquer, à moins de, de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties. Donc on est là sur potentiellement quelque chose d'assez riche. Euh, C'est un jeu par contre, il faut garder à l'esprit que ce sera assez peu interactif. Il n'y a pas vraiment de façon de détruire des bases adverses. Vous allez pouvoir le priver de certaines ressources. Allez vous le placer là où lui voudrait aller. Euh, évidemment voter contre lui, ou bien poser ici des tokens sur les superstructures pour, pour favoriser vos, vos, vos choix à vous. Mais on est quand même plutôt chacun dans son couloir, il y a des gens que ça dérange, il faut le savoir. Euh, le jeu est fluide parce qu'on fait un petit bout d'action chacun à son tour, donc on n'attend pas beaucoup. Par contre, euh, plus encore que dans les urgences, on est sur un jeu qui ne repose pas sur l'interaction entre les joueurs, interaction euh, immédiate, directe. Il y a un point que j'évoque quand même avant de, avant de terminer sur ce jeu, un, un point qui m'a particulièrement touché. Ce jeu-là, euh, toutes les, les planètes, les galaxies, les astéroïdes, tout ce que vous voyez en fait, existe vraiment. Et c'est un jeu, comme Philosophia le premier, qui en fait a été conçu et réalisé par un couple, qui est un couple d'anciens professeurs qui ont démissionné pour se lancer dans cette, cette aventure du board game. Et ils ont une complémentarité, une complicité qui est vraiment touchante quand vous quand vous échangez avec eux. Et pour moi c'est le petit plus de cette campagne, c'est que c'est un jeu qui est fait avec amour par un couple de passionnés qui en plus ont toujours, c'était déjà le cas dans Philosophia, euh, l'envie d'apporter, d'apprendre quelque chose. On n'est pas dans une galaxie fantaisiste, on est vraiment dans tout ce qui se trouve autour de nous. On, est, on, on va apprendre finalement plein de plein de noms, hein, de, de de de satellites, de planètes, de de, de tout ce que vous voulez qui, qui existe vraiment. Et pour moi, ça a vraiment un charme en plus et le, le, la sympathie, la passion de de, de, de, de ces deux personnes euh, est pour moi un argument de vente encore encore supplémentaire. C'est un jeu qui ne sera pas forcément donné, parce qu'on n'a pas tant de figurines que ça, on a quand même pas mal de cartes, on aura des jetons qui seront euh, deluxifiés. Il y aura une version retail qui va être vendue, et une version donc deluxe. La deluxe, elle tournerait, attention avec des pincettes, on est encore loin du lancement, elle tournerait autour des 100$ auquel il faudra rajouter le shipping, les taxes. Euh, et cette version-là, donc, elle comprendra des jetons de luxe, des jetons métal, pas mal de choses comme ça. Euh, la volonté de cet éditeur, et c'est tout à son honneur, c'est de ne pas proposer de stretch goal ni de Deluxe qui soit gameplay. C'est-à-dire que même si vous prenez la version Retail, vous avez le même contenu en termes de jeu, vous n'avez juste pas la même qualité de matériel. Et pour moi, c'est assez important. Donc peut-être que sur un jeu comme ça qui... Euh, qui est des mécaniques assez riches, qui vaut le coup en tant mécaniquement parlant, peut-être qu'on peut se dire, bon je prends une version retail et puis, euh, et puis je me passe des, des, des joutons en métal qui, qui ne sont jamais indispensables. En tout cas, il y en aura pour tous les goûts et ce sera toujours le même contenu. Solar 175 donc, le deuxième projet de Cogito Argo Meeple, commencera sa campagne le 1er mars, vous pourrez retrouver dans les commentaires le lien pour suivre la campagne ou bien la rejoindre si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard. Et pour être complet, notez que Ryozen, le nouveau projet de Tabula Games, fera l'objet d'une preview sur ma chaîne la semaine prochaine. On parle réception maintenant avec la seule boîte qui m'est arrivée ce mois-ci, il s'agit de l'extension de Canvas de l'éditeur Road to Infamy, éditeur qui s'était fait connaître pour son succès Crypt, mais qui avait aussi beaucoup fait parler de lui au début de la pandémie de Covid-19, en donnant gratuitement ses jeux afin d'aider la communauté à supporter les divers confinements. Canvas est un jeu de draft de cartes assez simple, vous incarnez un peintre qui, pour remporter un concours, devra récupérer puis combiner des cartes afin de scorer un maximum de points. Tout le charme du jeu repose sur sa DA et sur le fait que les cartes en question sont en plastique transparent, vous permettant par superposition de réaliser des œuvres étonnantes ou loufoques, toujours différentes. Pour beaucoup, exposer et expliquer ces œuvres est littéralement devenu un jeu dans le jeu. Au-delà de l'ajout de nouveaux contenus, cette extension apporte deux changements majeurs. D'abord des cartes recto verso, qui vous offrent plus de flexibilité dans vos œuvres en proposant des symboles différents de chaque côté. Ensuite la réorganisation du plateau de jeu, qui propose maintenant deux lignes d'inspiration, le but avoué étant de permettre dans des parties à peu de joueurs d'avoir suffisamment de variétés de cartes, afin de pouvoir réaliser les meilleurs combos. On finit avec l'invité du mois, et comme promis, je suis en compagnie de Benoît Bagnier, président de la boîte de jeux. Bonjour Benoît. Bonjour Nix. Je le disais en introduction, Malia a une cote de popularité assez spectaculaire depuis son annonce, une popularité encore renforcée quand la boîte de jeux s'est associée à quatre univers. Mais depuis quelques mois, on est face à une communication qui est peut-être un peu moins claire. Il y a d'abord eu beaucoup d'annonces, et puis des périodes un peu moins intéressantes. Comment se porte le projet aujourd'hui alors le projet il se porte très bien, il est toujours attendu sur Kickstarter là pour le, le premier trimestre. Euh qu'il y a eu peut-être moins d'annonces. Alors c'est vrai que moi j'avais pas suivi forcément les, les cinq années précédentes et le rythme de, enfin le rythme avec lequel euh, quatre univers euh, discutaient avec la communauté. On a repris un travail. On, on essaie de communiquer euh, quand c'est le moment aussi, et c'est-à-dire que de pas forcément communiquer au long cours, mais euh, de choisir des temps. Et notamment là, ça va commencer la période à partir de février, donc les deux mois. En gros, avant le KS, où on va avoir beaucoup de communication centrée sur Malia, sur euh, les nouvelles figurines ou, ou, ou le gameplay, les systèmes de jeu, tout ce qu'on a retravaillé aussi avec 4univers et tout ce qui a en fait, travaillé 4univers. Donc, en fait, pour nous, c'est plutôt un rythme normal où il y a une période de travail, puis une période de communication. Pour ceux qui auraient décroché ou bien même qui ont pris le train en marche, d'ailleurs, euh, quelle plus-value vient apporter la boîte de jeu à cette campagne Alors, euh, je ne sais pas, plus-value, nous, ce qu'on... Dans le travail avec quatre univers ce qu'on a décidé, c'est plutôt que, que eux, ils se continuent à faire leur jeu tel qu'ils l'ont imaginé, en tant que studio de création. En fait, ils ne travaillent pas en tant qu'auteur, ils travaillent vraiment en tant que studio de création. Et euh, nous, on apporte une compétence d'éditeur, c'est-à-dire on fait un travail avec eux de rationalisation des coûts, de rationalisation du modèle économique, puisque ce qui n'était pas forcément le cas au début, on a tout le projet d'amener le jeu en boutique aussi après, donc une, une vie euh, boutique, euh, donc on fait un travail avec eux sur ça. On travaille aussi avec, moi je travaille avec Ludovic en tant que développeur, bien que leur jeu soit très avancé et qu'ils enfin, qu aient la main dessus, bah d'apporter de, un regard neuf sur certaines petites mécaniques, sur des choses que quand il est depuis longtemps, tu ne te rends pas compte que c'est parfois un peu compliqué ou que ça pourrait être simplifié. Donc on a notamment fait tout un, un gros travail avec Ludovic pour simplifier le système de combat. Enfin, simplifier, ce n'est pas forcément le bon mot, mais rationaliser le système de combat, qui garde sa profondeur, mais avec un petit peu moins de règles pour euh, du plaisir en fait en jeu, on a travaillé euh, sur des ennemis, sur des choses comme ça, sur, euh, sur des armes, des talents. Euh, donc ça c'est ce qu'on apporte, on apporte en fait une vision du monde du jeu de société euh, qu'on a, euh, puisqu'on existe depuis maintenant 9 ans, euh, et après on, on les accompagne dans l'édition du jeu, dans ce qui va être la fabrication vraiment, euh, donc sur les méthodes de, de fabrication des, des éléments, sur le travail avec les usines, les transports, la façon dont on fait un Kickstarter aussi. Et ça, je pense que, voilà, on structure avec eux, et c'était leur demande, c'est comme ça aussi qu'on qu s'est rencontrés, euh, un projet qui est quand même titanesque et qui est compliqué à porter quand on, quand on part de, de peu de connaissances, je parle de la partie fabrication et commercialisation. Alors justement, voilà. c'est assez inédit, je pense, pour vous. On a eu un, un jeu donc, teasé de longue date, tu l'as rappelé, par, euh, par ses créateurs, par quatre univers, dont la campagne même pouvait potentiellement commencer en 2021. Et puis soudainement, la boîte de jeu arrive avec donc son expérience, ses parties prises aussi. On annonce une refonte graphique, d'autres grands chantiers au niveau mécanique, ça tu viens de l'évoquer. Concrètement, 6 mois, j'ai eu le coup de foudre pour Malia version 1.0. Est-ce que je vais m'y retrouver quand la campagne va débuter il n'y a pas de, de drastique changement en fait. C'est euh, Même dans les évolutions ça reste, euh, ça reste cohérent dans le travail de quatre univers et nous notre objectif c'est pas de le changer en fait. D'ailleurs ça a toujours été le, euh, les discussions avec quatre univers, on travaille ensemble et pas nous on reprend pas ce qu'ils font pour le changer en fait. Ce serait bête. Euh, on travaille avec eux pour... Euh, optimiser des choses. Je, je, tu parles de refonte graphique, il y a eu effectivement une refonte graphique de certains éléments, et ce n'est pas l'intégralité du jeu, mais on n'a pas changé l'illustrateur, etc. On a travaillé pour, euh, je pense surtout aux plaques de personnages, c'est ce qu'on a vraiment changé, euh, pour mettre plus en valeur les personnages, mais il y a aussi toute une réflexion autour de l'ergonomie, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait beaucoup de petits jetons à ajouter, on a travaillé sur un système de cubes, de jauge, pour, pour avoir moins de manipulation en jeu aussi, euh, et puis c'est plutôt autour de tout ça sur le sac à dos on a retravaillé avec euh, Ludovic et Cyril sur euh, l'ergonomie du sac à dos la façon de le designer euh, parce qu'il était très chouette mais il y avait des petites choses où on s'est dit ah oui ça c'est un peu compliqué on pourrait l'optimiser donc c'est plutôt une évolution euh, de la même manière que le jeu a évolué pendant 5 ans avec 4univers ils ont eu un travail déjà eux en interne Enfin, il y, y, y a diversion, quoi. Entre les premiers contestés et la dernière version, ils ont eu tout un travail avec les retours des joueurs. Et c'est ce qu'on continue à faire. Même après SN cette année, on est arrivé avec, la, entre guillemets, la V1, la boîte de jeu 4 univers. Et on a encore fait des modifications derrière SN parce que les retours des joueurs, on s'est rendu compte que certains trucs qu'on pensait assez ergonomiques, ben en fait, c'était pas top. Donc on retravaille des choses. Et euh, pour savoir si. Ouais, ouais. Pour, pour savoir si on s'y retrouve euh, pour moi c'est le même jeu parce que le, le fond du jeu ça reste quatre univers moi j'apporte une vision extérieure presque de joueur en fait avec quand même un, un, une expérience de développeur et d'éditeur mais, mais euh, pour leur faire des retours de gameplay de comment moi je ressens le jeu et on en discute et, et je pense que les joueurs qui ont aimé Malia euh, il y a, en 2020 ou 2021 ils aimeront Malia en 2022 et en 2023 le jeu il, à mon sens il ne fait que se bonifier en on le transforme assez peu. Tu vas avoir l'impression que j'insiste mais euh, on a eu l'impression peut-être sur certains réseaux qu'il y avait quand même une communication un petit peu bicéphale entre euh, quatre univers qui continuaient finalement ce qu'il avait fait depuis euh, des mois des années et puis la boîte de jeu souvent par ta voix qui euh, qui aussi amenait d'autres choses. Euh, Est-ce que c'est difficile à gérer d'arriver sur un projet qui est déjà monté, déjà très marketé et de devoir dire à un public conquis bon bah je vous aime il va se faire mais il ne sera plus vraiment le même. Est-ce que, finalement, de devoir reconvaincre que vous n'en faites pas, on n'y touche quand même pas trop, mais ce sera mieux Alors, je ne sais pas si ça a été difficile ou pas, et je ne sais pas si on doit leur dire que le jeu, ce ne sera pas tout à fait le même. Ça sera le même. Euh, changer la couleur d'un plateau, c'est un processus de développement qui est assez classique, ou changer la forme, ou... Enfin, n'importe quel jeu, c'est-à-dire que, déjà, quatre univers, ils ont eu plusieurs versions de leur propre plateau, donc... Euh, pour moi, en... si quelqu'un a testé euh, Malia sur TTS il y, a, il y a deux ans ou trois ans, je ne sais, sais pas quand est-ce qu'ils ont ouvert le TTS exactement, il ne aucune... enfin, verra aucune différence désagréable sur la nouvelle version. Euh, C'est plus une évolution positive, mais qu'aurait fait, enfin, pour beaucoup de choses, quatre univers aurait été dans, dans cette direction-là. Il y a eu des choses euh, qu'ils ont évolué, euh, Qu'ils ont fait évoluer avec le regard des joueurs, mais là c'est c'est pas que la boîte de jeu qui arrive en disant ah non il faudrait tout rationaliser même sans révéler grand chose. On a quand même travaillé à plutôt augmenter le nombre de figues, à travailler à une diversité sur les ennemis, donc plutôt apporter des moyens financiers aussi pour augmenter la, la profondeur du jeu, la durée de vie, le, plutôt que de de tout réduire. En fait, c'est qu'il faut faut voir que Quatre univers, ça restait des gens qui devaient financer sur leur fonds propre ce jeu. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient chères et compliquées. Euh, on a rapporté des sculpteurs, on a, rapporté, voilà, on a fait sculpter beaucoup de nouvelles figues. Euh, je pense aux figues parce que c'est ce qui marque souvent les joueurs, mais il n'y a pas que ça aussi sur le, le volume des livrets, sur sur des choix tactiques, etc. et stratégiques. On, on leur a apporté des capacités de moyens euh, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils avaient envie de faire et plutôt que de se limiter à ce qu'ils pouvaient faire. Voilà, après, savoir comment la communication elle est séparée. Oui, c'est sûr qu'on est deux acteurs, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que chacun veut communiquer d'une façon. Moi, je, je, bri... enfin, je ne souhaite pas brider quatre univers, et ils peuvent communiquer exactement comme ils le souhaitent. Je pense que ça a toujours été dans le deal avec quatre univers. Et eux, se... enfin, j'ai l'impression qu'ils publient des choses sur l'univers, le, le lore, etc., des choses qui leur appartiennent et qu'ils ont créées depuis des années. Moi, aujourd'hui, j'utilise les réseaux La Boîte de jeu pour communiquer sur des... qui va être un peu plus une communication La Boîte de jeu, c'est-à-dire euh, sur des visuels, des choses comme ça, pour attirer une communauté qui connaît pas, qui n'a pas forcément entendu parler du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la communauté qui suit 4 univers, la communauté de code, etc., elle connaît ce jeu-là. Maintenant, le reste du monde du jeu ne connaît pas forcément Malia. Et je pense qu'il faut leur faire connaître parce que c'est un super jeu. Et c'est plutôt ce travail-là que je fais, moi, en laissant les réseaux 4 univers... Euh, euh, les réseaux Malia etc qui c'est des pages de, de communication qui sont, que je ne gère pas en fait je laisse là pour le coup quatre univers publier un peu les, les visuels de Cyril des choses sur le lore de Malia etc moi je vais m'essayer d'attirer plutôt des nouvelles personnes pour qu'elles s'intéressent au jeu bien, on attend tout ça avec, euh, avec impatience il y a des dates qui ont circulé est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment une date ferme et confirmée ou est-ce que ça peut encore bouger et qu'il ne faut pas être trop, euh, trop positif justement sur, sur le, le, le lancement de cette campagne alors aujourd'hui, là où on fait l'interview, on est sur le 15 mars, il n'y a pas de souci. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont, sont bloquées dans ce sens-là, les reviewers, les campagnes de pub BGG. Euh, voilà, donc nous, même discuter avec d'autres grosses campagnes de, de jeux de figues pour essayer de pas se caler en même temps, tu vois. Après, on ne peut pas toutes les faire, il y a beaucoup de jeux maintenant, il y a beaucoup de porteurs. Mais euh, Donc nous, on est vraiment sur le, le 15 mars. Euh, après, c'est comme tout, à, à deux mois d'un lancement. Il peut toujours y avoir un petit retard, un petit truc, mais euh, bon, on va dire c'est le 15 mars et bon en malin. au max, ça, ça peut prendre 15 jours, une semaine, un mois de décalage, mais ça sera jamais plus. quoi. Merci Benoît Bagné pour ses explications et pour ses perspectives concernant Maya. Merci à toi. On termine ce récap avec une information de dernière minute. L'éditeur de jeux vidéo Bethesda a confirmé dans un live jeudi 27 janvier son partenariat avec Cheap Theory Games pour la création d'un jeu de plateau basé sur la licence Elder Scrolls. Très attendu, ce projet, qui devrait lancer son financement cet automne, ne s'est encore que peu révélé, tout juste sait-on qu'il s'agira d'exploration et de combat avec des mécaniques revisitant leur précédent succès, Too Many Bones. Le jeu, baptisé Betrayal of the Second Era, est, pour citer CTG, le plus ambitieux qu'ils aient jamais développé. Nul doute qu'après la douche froide qu'avait été l'adaptation de la même licence par Modifus en 2021, beaucoup de fans attendent avec anticipation la fin de l'année. C'est la fin de ce récap de janvier que je vous remercie d'avoir suivi. Vous l'aurez peut-être remarqué, il s'agit d'un épisode pilote. Je vous invite donc à me bombarder de commentaires pour me dire si cela vous plaît, si c'est trop long, si c'est trop court. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous en février pour de nouvelles aventures, à bientôt